Pas, ah oui, est déjà pas encore. Bon, ah oui, il faut recommencer. Je sais tout ça. John me disait merci, merci à vous tous d'être d'être venus pour ce petit point presse autour du, du travail de, de John Canapo. Bon, vous devez déjà discuté avec lui. Je vais pas, je vais pas en, en rajouter des tonnes. Simplement vous dire ma grande émotion quand moi j'ai découvert son travail. Bon évidemment, je, on se suit. On se suit, on se poursuit, on, on est en communication régulière depuis plus d'un an parce que John s'est retrouvé coincé pendant la Covid l'année dernière euh, en résidence en France. Donc c'était tout un problème pour la prolongation de son visa, pour, pour tout un tas de choses. Il ne savait pas comment faire, il était enfermé. Il dit « Écoute, essaie d'obtenir une autorisation d'un journal local pour pouvoir sortir et faire des reportages. Pourquoi » parce que Quelque chose qu'on ne se perçoit pas, les sans domicile fixe, qu'on appelle les SDF, les sans domicile fixe, qui vivent en France. On s'en un peu quand, la, quand la, la, la France bouge, la France vit, mais quand la France se confine et que tout le monde est enfermé chez soi, il n'y a plus qu'eux. Ils sont dehors, ils sont là, et du coup, John a été. Ça a été enfin, je ne été pas de mais je pense qu'il a reçu ça comme, comme un coup de poing dans la figure, et qui ne soupçonnait pas à quel point il y avait effectivement une misère en euh, et, cette visée, et là où moi, je, je, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que cette misère, il ne l'a pas espionnée, il ne l'a pas captée, il ne l'a pas volée. Il est allé rencontrer chacun des gens qui étaient dans, cette, dans la rue. Il était tellement empathie avec eux qu'il a réussi à nouer un dialogue. Et il a fait de ces gens qui sont dans la rue, des gens qui sont pauvres, ils n'ont plus de domicile, mais ils ont une vie, une vie qui est aussi importante, qui aussi riche, aussi, et qui, qui est beaucoup plus grande que la nôtre, mais ils ont une vie. Et il a passé beaucoup de temps avec eux, au point de pouvoir saisir des tranches de vie qu'il a présentées dans l'exposition, au point de saisir des visages, des il a été capable de leur rendre toute leur dignité pendant euh, tout son séjour, et vraiment, je tiens à, à le remercier mille fois pour ce travail. Alors, il est invité dans le cadre de... Euh, donc, la première invitation, c'était dans le cadre d'une exposition qui s'appelle euh, NECPOS, euh, qui est à Nîmes. Et euh, en même temps, donc, euh, tous ces collectifs de photographes travaillent à l'édition d'un festival qui s'appelle Fontaine Obscure et qui se déroule à Aix-en-Provence. À Aix donc la première tranche de sa résidence était à Nîmes euh, à partir du mois de février jusqu'au mois de juin, puisqu'il était coincé là-bas. Et puis il est rentré. Euh, là, il m'a raconté, euh, de, donc euh, il a commencé à me raconter tout ce qu'il avait vu, mais je n'avais pas encore vu euh, les images. Et puis il est reparti donc, en fin d'année pour le festival net euh, pour le festival Fontaine Obscure, pardon, dans lequel il a présenté ses images, que je n'avais toujours pas vues. Et quand euh, il est revenu et que j'ai vu ce travail, je vais voir, vraiment, là, on a un magnifique, un, un, un très, très beau travail. Voilà, donc, cette, cette résidence et cette participation au festival s'inscrivait euh, en France dans le cadre de, de la manifestation Africa 2020. Et on est très heureux, vraiment très heureux, d'accueillir John pendant euh, un mois et demi ici, à l'Institut français, pour ce magnifique travail d'un photographe euh, Bamakoa et j'espère très sincèrement qu'il sera très remarqué lors de la biennale prochaine puisque la biennale de la photo cette année a lieu cette année donc à partir du 20 novembre prochain. Voilà. Je me tais et je laisse la parole à John pour un petit mot. Merci beaucoup. Tout ce que j'ai Surement, merci beaucoup. tout ce que J'avoue que ce n'était pas facile pour moi quand j'ai commencé à, à documenter cette histoire. Parce que quand je suis allé pour la première fois, j'étais surpris comme tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais surpris par la fermeture des frontières, tout cela. Donc on était tous confinés. Donc pour faire ce travail de documentation, comme j'ai dit, il fallait me, me réinventer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, ben, vu que tout est fermé, la résidence que je devais faire n'aura peut-être mieux, pourquoi on pas trouvé d'autres histoires à raconter Donc, c'est pour ça que je suis allé vers ces gens-là, documenter leurs histoires. Donc, comment le faire Donc, je me posais la question, comment le faire vu que tout le monde est confiné, on ne peut pas sortir dans les autorisations. Tout le temps, je changeais même avec Patrick, comme il a dit. Et je savais pas comment faire. Donc, j'ai pris des risques. Moi-même, je me suis converti. J'étais devenu aussi SDA pour pouvoir être vraiment en contact avec ces gens-là, parce qu'une fois, je me suis fait arrêter par la police, une fois parce que je partais dans la rue, la police est venue, ils m'ont arrêté, ils ont commencé à me poser des questions, j'ai dit moi-même sur la rue, je pas envie. ces jours-là, j'ai plus quand même mon sorcier parce que j'ai trouvé des astuces pour mon sortir, donc parce que si je faisais pas, si je sortais pas pour aller vers ces gens-là, je ne pouvais pas vraiment raconter ces histoires-là, donc c'est vraiment important pour moi de partager leurs histoires. J'ai donné vie un peu à ces gens-là en passant vers eux. C'était des gens qui étaient vraiment, ils ont, ils étaient abandonnés. Bon moi, qui, un étranger qui s'approche d'eux, qui s'intéresse à leur vie, qui s'intéresse à eux. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à, à, à s'ouvrir en moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé aussi à documenter cette histoire de, de, de du confinement. Donc quand je suis reparti pour une deuxième fois, je suis encore retombé dans le confinement. Je ne m'y attendais pas encore à un deuxième confinement. Quand je suis réparti euh, pour le pouvoir de la Fontaine Obscure euh, en Aix-en-Provence. Et là aussi, je suis tombé encore en un deuxième confinement en France et je suis resté euh, où j'ai présenté un peu ce travail-là parce que j'étais nas que je le présente d'abord. Mais j'ai présenté une partie et c'est comme ça euh, on avait décidé avec l'Institut français parce que j'ai eu le soutien de l'Institut français euh, parce que le programme, euh, ce programme rentre dans le cadre de l'Afrique à saison 2020. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, euh, c'est présenté ici à. Euh, à l'institut français. Donc euh, tout ce que je pouvais dire par rapport à ça, parce que Patrick a tout dit, euh, c'était vraiment ça. Merci. Alors tu as une question, comme euh, Patrick a cité, alors rencontrer ces gens-là dans la rue, ça c'est, et les photographies c'est en quelque sorte exposé soit l'air universitaire, soit l'air Est-ce que comment, comment ça a été, Y a plus oublié milliers soins de le contact, les premiers contacts ont été les premiers contacts, ça n'a pas toujours été que Quand tu arrives, ils te soupçonnent, comme Patrick a dit, ils te soupçonnent souvent de venir faire même des enquêtes. Il y a même des gens qui m'ont dit « je travaille pour une télévision française, et ils n'ont pas envie qu'ils soient photographiés ». Je, je me suis j'ai commencé à compter, j'ai dit « moi je suis un artiste en résidence, et ma démarche c'est ça, il ne s'agit pas de, de, de, de vous photographier et ensuite aller donner à la télévision française, non, non, non. Ma démarche c'est ça, Photographier pour montrer votre situation, comment vous vivez dans la rue ». Et ce n'est pas euh, en sens négatif, mais en sens positif. Donc c'est comme ça, ils, en prenant du temps, beaucoup du temps passé, ça demande du temps, ce n'est pas d'un seul coup, ils vont te faire confiance pour que tu commences à documenter leur histoire. Même en racontant des histoires, tu t'assois avec eux, tu poses toute la journée peut-être même avec eux, sans même faire des photos. Et petit à petit, la confiance, j'ai commencé à gagner un peu la confiance de chacun d'eux. Même ceux qui refusaient à ce que je les photographie, ils commençaient à venir, parce qu'ils voyaient que j'étais vraiment intéressé. Euh, J'étais là avec eux, je m'intéressais à leur histoire, donc pour moi ça méritait d'être parfait. C'est comme ça, petit à petit, moi, ils ont commencé à me faire confiance et j'ai commencé à documenter euh, toutes les SDF que j'ai eues, euh, soit à Nîmes, soit à Montpellier. Alors, tu là même confinement, de l'aspect confinement qui est là et euh, cette série peut se dresser en une sensibilisation aussi euh, par rapport à l'immigration de nos frères africains. Et venir en Afrique, notamment au Mali, c'est que ça a tout son C'est comme je dis, ma démarche aussi, c'est pas seulement de, de partager ces histoires, c'est aussi de montrer la misère qui existe là-bas. Tout le temps, on a tout le temps vu la misère en Afrique. C'est une manière aussi de sensibiliser nos frères qui aiment beaucoup l'Europe. Ils veulent aller se chercher. Pour eux, une fois que tu arrives en Europe, tu as tout. Mais sauf que quand tu arrives en Europe, euh, ils... Quand tu es en situation irrégulière, souvent tu te retrouves dans, dans cette situation. Parce que ces gens, ce que vous voyez ici, euh, CDF, Beaucoup n'ont pas de papier. Parce que là-bas, quand tu n'as pas de papier, tu n'as pas de travail. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas un logement. Donc forcément, tu te retrouves dans cette situation. C'est aussi interpeller ceux qui ont envie d'aller se chercher là-bas. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, la France, ce parce pas ce qu'on pense, pense aujourd'hui. C'est vraiment difficile. La misère de là-bas c'est vraiment dur que moi, je préfère, moi personnellement je préfère vivre la misère vivre la misère en, en Europe Au voilà. bon, moi je ah, <rire> suis une suggestion puisque vous lancez un critère pour ces 16 jours confinement est-ce que c'est mieux d'exposer ces œuvres dans plusieurs points à ici, soit dans plusieurs galeries euh, afin que le message ah. soit bien compris par la plupart des populations bon Parce ça pour le moment, on n'a pas pensé à ça. Là, on va essayer de discuter avec l'Institut français, comme c'est l'Institut français aussi qui soutient. Et ça rentre dans le cadre aussi d'un événement international qui est pris... applicable. Pas de problème. Voilà. <rire> il n'y a pas de problème. On a l'accord déjà de l'Institut français. Donc on verra peut-être après l'Institut français, pourquoi pas dans une grande galerie de La Place. Et on verra ensuite ce qui viendra ici dans d'autres galeries, on va exposer ça, même au-delà de Bamako. Quoi. Parce que là, c'est juste... Euh, comme je disais, c'est une partie qu'on a montré. C'est un travail de documentation, ça m'a pris beaucoup de temps pendant tous le euh, les trois mois du confinement. Donc on a présenté juste une partie ici. Il y a d'autres œuvres euh, qui sont là qui ne sont pas encore euh, visibles ici. Et la composée des. Ben, ici, euh, l'expo que vous voyez ici, c'est à peu près une quarantaine d'images qui est exposée ici. Mais euh, ça peut aller au-delà des de, de, de 50. Patrick, dernier message d'invitation. Ça veut dire quoi, dernier message d'invitation Tu veux que j'en au public Non, non euh, bah, euh, j'espère que le public sera nombreux, mais l'exposition est en place jusqu'au jusqu 16 juillet, donc il euh, y a. Je demande le temps. Et même, euh, ça peut être aussi un cadre, euh, pour, euh, pourquoi pas pour la biennale de, de la photo, euh, pour les, les amis photographes, on verra d'ailleurs euh, tous les amis photographes et les amis plasticiens euh, d'une manière générale euh, au vernissage. Le vernissage c'est euh, vendredi. Donc vendredi à 19h, évidemment tout le monde, tous les gens qui ont envie de se joindre à nous vendredi sont cordialement invités et sont les bienvenus. Euh, et en plus après, après le vernissage, il y a un très très beau, beau spectacle, euh, les mamans du Congo. C'est un magnifique spectacle de théâtre musical, euh, sur, euh, sur des contes pour enfants, euh, réinterprétés dans une, création, dans une création musicale. Je vous garantis que c'est un très beau moment et bien sûr vous êtes tous cordialement et amicalement invités à venir à 19h pour le vernissage de l'exploit de John et puis vous restez avec nous pour le spectacle après. C'est si. Si. Bonjour, je vais faire en sorte qu'il y ait une publication. C'est du... à quelle heure le À 19h. Il faut dire, bon, on a déjà un truc ça, mais c'est du... du... oh, Non mais c'est toujours bien du... ouais, de encore rappeler les tout gens. Surtout avec les changements des qui est-ce qui parle de Shuzunda Non, il y, y, a, y a eu fait, une petite partie j'entends, on avait 14, oui. ensuite on a fait euh, le 21, comme les gens vivent. Ça a toujours été du 14 au 17. Ouais. Mais comme euh, il y avait une affiche, euh, c'est mentionné le 21. Oui, mais c'est une erreur, ça fait une erreur de comme. Ouais. Ça a toujours été du 14 au, au, au 17, et le 27. message. Ouais. Je... Ouais. De toute façon, il n'y a pas assez d'espace. C'est hein. 20, 14 au 20, c'est. Non mais tout ça, est Les